Salut à tous, c'est Kino et aujourd'hui je vous propose de parler de la série télé Halo. Je garantis bien évidemment cette vidéo no spoil pour permettre à tout le monde de la voir en attendant la VF. Soit dit en passant, nous avons enfin quelques news de ce côté là. Nous savions que c'était vers Canal+, que nous devions nous tourner pour avoir droit à nos épisodes en français. Mais jusque là, nous n'avions aucune date pour le lancement de la série. Il semblerait que l'information soit tombée et que cette dernière sera proposée pour le 28 avril sur Canal+, donc. Aujourd'hui, en cette fin de mois de mars, c'est le second épisode qui est sorti en Amérique sur la plateforme Paramount+. Que pouvons-nous donc en dire L'épisode reprend exactement où s'était arrêté le précédent. D'une certaine manière, cet épisode n'avance pas beaucoup, mais laisse entrevoir énormément de choses dans le lore de Halo qui est très peu connu des fans. Il n'y a pas vraiment de nouveaux concepts qui sont mis en avant, mais on prend notre temps pour creuser ceux qui ont été mis en place dans l'épisode 1. Notre objectif dans cet épisode est de mieux comprendre le Major, mais également comment fonctionne l'UNSC et la galaxie. Pour autant, ce second épisode nous donne aussi son lot de nouveaux visages, comme l'attendu Soren, décrit avant le début de la série comme un Spartan renégat. À savoir que c'est très loin d'être la première fois dans l'univers de Halo qu'un Spartan se retrouve renégat. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que Soren marquera les esprits, le personnage et l'acteur fonctionnent très bien et permet de faire avancer l'histoire. Pour autant, je pense que beaucoup de fans des jeux vidéo vont se sentir perdus avec ce second épisode. De nombreux points présents ne font plus directement référence à ce que l'on peut voir dans les jeux vidéo et certains auront peut-être du mal à s'y retrouver. C'est un épisode qui ne comportera pas d'action à proprement parler, mais beaucoup de dialogues et d'explications pour poser les bases qui seront très certainement importantes pour la suite de la saison et peut-être même de la série. La réalisation de l'épisode 1 avait laissé un genre de goût amer à certaines personnes. Il a été surtout reproché au premier épisode un problème autour de son imposante scène de combat d'introduction qui a laissé plus d'un sceptique. Pour autant, il n'y avait rien d'alarmant, mais certains défauts étaient tout de même visibles, qualifiables de kitsch. Certains parlaient aussi d'un épisode un peu brouillon dans sa réalisation globale. Rassurez-vous, celui-ci prend beaucoup plus son temps et les scènes sont beaucoup plus posées. Je ne pense pas que de ce côté-là, les mêmes qualificatifs seront répétés pour décrire cet épisode 2. Pour finir, j'aimerais dire un mot sur la 3D. Personnellement, je trouve que les plans dans l'espace sont vraiment magnifiques. Vous verrez, ou vous avez peut-être déjà vu, cette scène où un condor, c'est un gros pélican capable de voyager en sous-espace, se balader au milieu d'un champ d'astéroïdes. Et c'est assez bluffant, je trouve, tant sur le visuel que sur le mix audio. En résumé, Halo est un univers complexe. Il faut savoir que le plus intéressant dans l'univers de Halo nous provient bien souvent des romans. Beaucoup ne sont pas traduits en français, mais c'est avec plaisir que nous proposons les sujets les plus intéressants en Halo culture, et le plus régulièrement possible. Bien sûr, vous avez aussi le wiki Halo pour aller chercher toutes les informations que vous désirez. Cette série nous prouve en fait, dès son épisode 2, qu'elle est vraiment totalement déconnectée des jeux. De par son ambiance, déjà, mais également sur le traitement des événements et des personnages. Pour ceux qui s'intéressent à Halo, au roman. Comme aux films qui ont été produits pour accompagner la sortie des jeux comme Halo 4 et Halo 5, vous retrouverez beaucoup de références à l'univers étendu, tout en vous proposant un spectacle entièrement neuf. On va retrouver beaucoup de concepts ou de personnages, que ce soit le Major, que ce soit Halsey, ou bien encore sur des concepts tournant autour des Spartans ou même des Insurgés, ou enfin sur la technologie Forerunner. Je suis certain que cette série abordera de nouveaux éléments au fil de sa saison, sur lesquels nous reviendrons en temps et en heure pour que chacun puisse en profiter à sa façon. J'ai discuté avec vraiment beaucoup de monde et j'ai été très agréablement surpris sur les retours positifs que vous faites sur la série. D'après vous, l'épisode 1 offrait une très bonne base à quelque chose de nouveau autour de Halo et nombreux d'entre vous étiez intrigués par la suite J'espère que nous pourrons tous profiter de ce spectacle et voir de nombreuses saisons arriver et diversifier nos attentes autour de notre saga préférée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'épisode 2 ou du début de cette série. Essayez de préciser en début de commentaire si votre message contient du spoil pour ne pas divulgacher quelque chose par erreur à quelqu'un qui ne l'aurait pas encore vu. Je vous remercie. On se retrouve très bientôt pour parler de Halo. Vous connaissez les mots de la fin. Vive Halo